Alors, Segos a réalisé une enquête auprès de quatre pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui concerne un petit peu moins de 2000 salariés et à peu près 250 directeurs des ressources humaines, directeurs formation ou responsables formation, dans des entreprises de plus de 50 salariés. L'un des points clés qui ressort de notre enquête, c'est que le développement des compétences est véritablement perçu comme un levier stratégique. C'est perçu aussi bien du côté des salariés que du côté des DRH, responsables de Formation, L&D. Cela va sans doute amener un nouveau positionnement de la fonction L&D, l'amener encore plus à sortir de son silo pour devenir véritablement à l'écoute des métiers et accompagner les transformations. Les salariés sont tout à fait conscients des évolutions en cours et à venir sont une écrasante majorité à nous dire « oui, j'ai conscience que mon métier va se transformer ». Mais ce que l'on constate et qui est vraiment frappant par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a beaucoup moins d'angoisse, puisqu'avant il y avait beaucoup plus de répondants qui disaient « mon métier risque de disparaître », en particulier du fait de l'automation, intelligence artificielle, etc. Donc des salariés assez sereins, et qui se responsabilisent, qui prennent conscience finalement de la possibilité qu'ils ont eux-mêmes d'agir sur leur parcours professionnel, d'apprendre, de se former, et donc d'être co-responsables finalement de leur propre évolution. Alors effectivement, la crise sanitaire a été incontestablement un grand accélérateur du développement de la formation digitale et nous avons 80% des répondants des RH responsables learning and development qui nous disent ça va durer, sans doute pas pour aller vers du tout distanciel, mais pour aller vers plus de formations mixtes, le mieux conçu possible pour embarquer les participants.